Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création du site web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de texte. Pour information, nous utilisons l'outil Chita de la plateforme Budroll pour faire de la création web. Bon, nous continuons avec notre texte. On dit que pour modifier un texte, on clique deux fois dessus. Une fois qu'on a cliqué deux fois dessus, il y a des fonctionnalités qui apparaissent. Donc, on en avait parlé déjà de pas mal de choses. Aujourd'hui, nous continuons. Par exemple, vous avez vu que ici, il y a quoi C'est comme sur Word. On peut justifier sur le côté. On peut centrer. On peut mettre sur… Voilà, etc. On peut, vous avez pour justifier le test. On va mettre ça au, au, au centre, hein, pour le moins. Si, par exemple, vous voulez rajouter des, des icônes à votre texte, on va dire des emojis à votre texte, Vous en avez quelques-uns. Okay. Vous pouvez rajouter. Euh, si par exemple vous voulez utiliser des caractères spéciaux spécifiques, hein, donc genre euh, avec les accents etc, allez ici, hein, pardon, c'est pas ici, désolé, allez cliquer sur l'oméga et vous avez des caractères, hein, vous avez des caractères spécifiques. Par exemple, là, si je veux mettre euh, et etc, je peux le faire, ok. Euh, autre chose qu'on peut montrer, bon, cette fonctionnalité, je l'utilise pas trop, donc euh, c'est comme un sur Word. Donc euh, on va découvrir ensemble là on retourne à la ligne etc bon ça c'est une fonctionnalité que j'utilise pas souvent hein, dans mes créations et euh, je vois pas l'intérêt quand je veux mettre plusieurs tests à la ligne euh, je, je, je le fais moi même Donc euh, il suffit de faire entrer et puis j'ai des tests qui vont à la ligne etc bon ceux qui sont des pros du web hein, du, du Word, ils pourraient en dire plus si vous voulez je euh, par exemple là été on va mettre tiens été merveilleux était, était merveilleux, purée, était merveilleux. Ok, donc là j'ai par exemple mon texte et je veux, euh, je vais enlever, hein, je vais mettre hein, des points, faut que ça, je, je veux faire des points etc. Je peux le faire, sauf que le souci qu'on va avoir, c'est pas très prononcé, le point est trop petit c'est pas dimensionné, c'est pas bien dimensionné par rapport à la taille du test, etc. C'est pourquoi moi je vous recommande hein, quand vous voulez utiliser des points, etc. ou des petits 1, des petits 2, etc. de le faire vous-même. C'est-à-dire, hein, au lieu de d'utiliser cette fonctionnalité, hein, euh, je pourrais écrire par exemple 1, tirer, vous savez, c'est un peu plus, un peu plus voyant. Euh, ou euh, tirer simplement, et, et ainsi de suite. Donc on va enlever le lien parce que vous voyez le truc, c'est parce qu'il y a un lien dessus. Pardon. Ok. Je vais enlever le lien. Hop. On reviendra là-dessus. On reviendra sur le lien plus tard parce que le fait qu'il y ait un lien là-dessus, ça me plaît pas trop. Donc On reviendra là-dessus. Donc, ça, c'est une choses que je peux faire. Euh, supposons, par exemple, que je veux coller hein, le test euh, depuis Word. Ils ont une fonctionnalité spécifique pour ça. C'est pour garder les propriétés de Word. Euh, je peux le utiliser celui-ci. D'habitude, hein, moi je fais CTRL V. Donc si vous voulez copier un test, hein, vous copiez le test et quand vous venez là, vous cliquez deux fois dessus, vous sélectionnez le test que vous voulez remplacer. <coughs> Pardon. Vous sélectionnez le test que vous voulez remplacer. Vous faites CTRL V et votre test sera copié. Okay. Donc, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre on, on va parler de ces fonctionnalités dans une prochaine, dans la prochaine présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques aussi, n'hésitez pas à, à, à les faire. Euh, si vous voulez créer vous-même votre site internet, hein, nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous. Allez sur notre site agencesweb euh, euh, Ok, une fois que vous êtes sur adwdeo.fr, ad vous scrollez vers le milieu de la page. Et vous avez normalement un bouton où c'est marqué « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus et vous pourrez créer votre compte de formation gratuite. Là-dessus, vous avez euh, des ressources à télécharger, hein, des modèles que vous pouvez utiliser pour votre site internet. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, en tapant « Agence Web WDE. On se retrouve pour une prochaine présentation. Au revoir.